L'intervention était fantastique. Un euh, très bon speech, très innovant et très impactant de M. Udry. Moi j'ai beaucoup apprécié ce, ce moment. Ça donne la patate quoi. Franchement c'est très bien, c'est un discours qui tape bien à tout le monde. Première réaction, euh, fantastique. <musique>